Salut l'internaute c'est Jemil et cette vidéo est complètement improvisée juste pour introduire ce qui va suivre. Alors comme tu l'as peut-être suivi entre Mayotte et la France métropolitaine de la période des gilets jaunes en passant par le Covid et la saison des casserolades, le parfum piquant de la répression policière dictée par un pouvoir aux abois se fait toujours plus fortement sentir. Et ce n'est malheureusement que le début puisqu'il s'agit de monter en puissance jusqu'à saturer l'espace public de policiers. Ces mots ce ne sont pas les miens mais ceux précis du préfet de police de Paris Laurent Nunes repris dans le, les colonnes du Parisien il y a quelques jours. Alors que toutes les craintes et les regards se portent ce soir samedi 29 avril sur le stade de France transformé en cocotte minute pour satisfaire l'ego et l'entêtement d'un président haï par les trois quarts du pays, je te propose dès maintenant de suivre de regarder une chronique que j'ai faite pour le Média cette semaine où il est question de police, de surveillance de masse et de libertés individuelles et collectives en péril. Salut Jamie Salut Nadia Alors tu es venu nous parler de sécurité et des JO 2024. Effectivement, alors pour commencer je cite... L'idée est de monter en puissance. Plus on va s'approcher des JO, plus on va saturer l'espace public de policiers. C'est ce qu'a déclaré hier dans le Parisien, dans la colonne du Parisien, Laurent Nunes, préfet de police de Paris, digne successeur du non regretté Didier Lallemand. Alors, à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, comme tu l'as dit à l'instant, Nadia, dont la cérémonie d'ouverture en plein air devrait accueillir, d'ailleurs, c'est assez inédit que ce soit passe en plein air, un nombre ben, record de spectateurs et de spectatrices, se chiffrant en plusieurs centaines de milliers de personnes. Et dans un politique toujours plus tendu en France, sans oublier le risque terroriste qui persiste. L'enjeu sécuritaire est donc au centre de toutes les préoccupations pour Noémie Levin, juriste à la quadrature du net, que j'ai reçu plus tôt dans la journée dans le cadre de nos flashs que tu animes aussi très régulièrement de 13h aujourd'hui, aux médias rien de neuf sous le soleil. Pour elle, les déclarations de Laurent Lunès s'inscrivent dans le plan ultra sécuritaire souhaité par l'exécutif avec les JO en guise d'accélérateur, on l'écoute. Les Jeux Olympiques en fait sont un bon prétexte pour euh, accélérer un, un agenda sécuritaire et de surveillance, euh, c'est annoncé depuis pas mal d'années comme une vitrine sécuritaire auprès euh, de la Terre entière et aussi un, un laboratoire où on va pouvoir donc tester les technologies euh, particulières, on, on y reviendra, mais aussi un moment euh, où on concentre en fait tout, euh, tous les efforts et du coup ça permet avec ce ce caractère exceptionnel un peu des Jeux olympiques, de justifier énormément de choses, euh, de, de faire accepter euh, plus facilement auprès de la société euh, plus de répression, plus de surveillance. Et euh, dès cet automne, Darmanin avait annoncé effectivement un plan zéro délinquance pour nettoyer les banlieues, je cite. Nettoyer les banlieues. Oui, Diane, et dieu, c'est un terme bien utilisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il pendant. Pas de euh, non, non. c'était Sarkozy. Ah, okay. Chacun son style. Ouais. Euh, voilà, euh, donc il l'a bien dit comme mmh. ça, en ces termes, durant une précédente audition mmh. au Sénat. Et c'est peu dire, car en effet, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis elle-même sont les territoires qui vont principalement accueillir, euh, eux, en fait, l'événement sportif euh, international de l'an prochain. Et les attentes dépasse allègrement le quart sportif, on en a déjà parlé sur ce plateau, les investissements immobiliers, tu le devines bien, sont mmh. plus que conséquents et depuis l'officialisation de la tenue des JO 2024 ici à Paris, euh, s'accélère depuis euh, ces derniers mois. Étant moi-même à la recherche, je ne veux pas te faire un topo sur ma vie privée, mais c'est utile de le préciser, à la recherche d'un appartement pour y emménager, on m'a présenté tout récemment Saint-Denis comme une ville en pleine révolution grâce à l'installation euh, de... Bah, du coup, euh, euh, grâce au, pardon, aux, aux Jeux, aux Jeux mmh. Olympiques mmh. qui arrivent bientôt, à agent me justifiant par exemple une taxe foncière particulièrement élevée et en haut ces dernières semaines pour cause de l'installation de dispositifs de sécurité hors normes. Bien sûr, présenter ça de manière positive, avec notamment l'installation par centaines, et on le sait, de nouvelles caméras de vidéosurveillance et avec elles l'arrivée des IA. Les intelligences artificielles, ces logiciels euh, algorithmiques qui sont présentés par le pouvoir comme inoffensifs et venant juste aider euh, les personnels humains en charge de la sécurité. Alors hier, toujours dans les colonnes du Parisien, le préfet Nunes réfutait, réfuter l'usage même des fameuses technologies de reconnaissance faciale pour Naomi, euh, le vin c'est plus complexe que ça on l'écoute alors là à nouveau on est dans le prolongement de discours euh, depuis des mois euh, du gouvernement qui tente de minimiser sa technologie et pour minimiser sa technologie pour dire non non mais c'est juste euh, c'est juste euh, un petit logiciel qui va aider euh, aider les opérateurs euh, sur le terrain il y a toute une rhétorique Derrière, qui est en fait celle des entreprises qui, qui développent ces logiciels, qui a été reprise donc par les défendeurs du texte et notamment le gouvernement. Sauf que nous, on sait comment ça fonctionne. C'est une technologie super intrusive qui ne peut pas faire autrement que d'analyser en permanence euh, l'espace public, nos corps, nos déplacements, nos gestes. Donc il y a une analyse de nos données comportementales et physiques et de nos données biométriques. Et avec euh, euh, l'idée qu'il y a l'épouvantail de la reconnaissance faciale, qui est aussi une technologie super grave et super dangereuse. Et en fait, cette vidéosurveillance algorithmique, et tout aussi dangereuse que la reconnaissance faciale, c'est les mêmes acteurs, les mêmes algorithmes, les mêmes applications. Les... En fait, il y a d'autres euh, attributs physiques qui sont tout aussi euh, identifiants que le visage, la démarche, la manière dont on, dont on se déplace, la manière dont on s'habille. Et, euh, et en fait... Autoriser la vidéo algorithmique, c'est permettre la, la reconnaissance faciale demain. Et il y a d'ailleurs déjà des propositions de loi au Sénat et, euh, et à l'Assemblée qui arrivent euh, sur ce sujet. Donc en fait, euh, peu importe que ce ne soit pas de la reconnaissance faciale ou de l'identification, avec l'État civil, c'est une technologie de surveillance de masse, de contrôle de nos comportements, parce que jamais n'a été défini ce qui est un comportement suspect, ni dans la loi, et ni en fait, c'est pas définissable, et c'est la police qui va définir, qui va décider ce qu'elle veut regarder, et souvent c'est des choses en fait issues de leurs stéréotypes et de leurs préjugés, euh, qui vont être inscrits dans le code de l'algorithme. Voilà, elle aborde deux thèmes, l'intérêt économique, hein, qui est défendu par les industriels qui fabriquent et vendent ces technologies, et euh, ces technologies et l'intérêt politique qui est la surveillance de masse elle-même. Les deux se, se confondent. Effectivement, ça se complète exactement. Mmh. Alors l'occasion de rappeler en passage que les JO 2024 de Paris sont d'abord une vitrine formidable à portée internationale mmh. sur le terrain du savoir-faire français en termes de maintien de l'ordre, de sécurité et de surveillance. Euh, en 2021, le chiffre d'affaires du secteur a grimpé de 9,7 points, pratiquement 10 points, pour atteindre les 8,45 milliards d'euros. C'est un secteur en constante euh, progression qui organise chaque année son salon, salon Millipol, qui avait, souviens-toi, Nadia, été le théâtre d'un coup de com' du candidat fasciste Éric Zemmour qui avait fait le kéké, souviens-toi, mmh. avec un fusil face à des journalistes mmh. lors de sa campagne en 2021. alors C'est donc en effet un intérêt économique, comme le voilà, conséquent, mais aussi politique, comme tu l'as dit. Le maintien de l'ordre est chaque jour plus compliqué en France, avec les oppositions grandissantes au pouvoir exécutif. Et c'est aussi dans ce cadre qu'un décret, attendu de longue date, a été publié au journal officiel le 20 avril dernier. Il vient autoriser aux forces de l'ordre à utiliser enfin les temps d'écrier drone. À ce propos, Noémie Levin m'expliquait tout à l'heure que ce décret vient tout simplement acter des dispositions, une des dispositions de la loi sécurité intérieure qui autorise euh, l'usage de ces aéronefs policiers, après avoir été interdit en 2020, tu te souviens, pendant le confinement, euh, et euh, aussi pendant le, la loi sécurité globale, ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là, un nouveau cadre légal, donc, avec principalement dans le viseur les manifestations sociales. Le décret était à peine paru que deux jours plus tard, les drones avaient été déjà utilisés entre Toulouse et Castres lors d'une journée de mobilisation contre le projet contesté, très constaté de l'autoroute A69. Alors Noémie Levin, le, le, le de la quadrature du Net, alerte, elle, sur cette première application de cette nouvelle législation. On regarde il y a eu, bah, deux jours après, la première application avec l'utilisation mmh. des drones exactement euh, pour la manifestation euh, contre le chantier de, de l'autoroute Castres-Toulouse. Et euh, c'est comme les interdictions de manifestation, ça va être aux associations de contester, enfin, euh, et en tout cas aux organisateurs, de contester euh, la nécessité d'utiliser ces drones. Et là, on le voit, c'est euh, le préfet, le préfet du Tarn, a justifié en disant que c'était voilà, des, des organisations très radicales qui, euh, qui allaient être là pour justifier qu'elles allaient avoir une une atteinte grave à, à l'ordre public. On a vu les images de la manifestation, c'était à peu près pas le cas, c'était assez joyeux, etc. Donc à nouveau, c'est le récit que vont en faire les préfets, qui vont justifier... Euh, Vous dites là qui vont trouveront justifier... toujours, du coup, euh, le récit nécessaire pour utiliser ces technologies Ils, bah, ils vont faire un récit, et après, voilà, c'est comme pour les interdictions de manifestation ça va être aux organisateurs de Je les crois. contester, mais à nouveau, dans des délais très courts, souvent c'est 48 heures avant, euh, et ça va être au cas par cas. Maintenant que le décret est là, il va y avoir des autorisations préfectorales euh, pour les manifestations ou pour euh, d'autres événements qui, qui sont permis par la loi, pour utiliser ces drones, et donc il va falloir faire énormément de veille, il va falloir euh, documenter, et euh, si possible, donc les contester quand on voit que les drones sont absolument pas nécessaires en fait, euh, à, ce qui est, à ce qui est prévu. – Donc on imagine que ce dispositif va mettre en péril l'effectivité de nos droits, et notamment celui manifesté. – En tout cas, ça ne va pas faciliter la jouissance mmh. de nos droits manifestés. Mmh. Effectivement, c'est en effet le moins qu'on mmh. puisse dire à cette heure. Et plus largement, le problème ici qui est posé, c'est l'aisance du pouvoir français actuel à décupler systématiquement mmh. la présence policière sur le terrain pour venir répondre aux enjeux qu'ils soient sécuritaires, politiques ou sociaux. Il n'y a qu'à voir l'évolution. Régulièrement à la hausse du budget du ministère de l'Intérieur et donc de la police, au détriment d'autres budgets, alors que non, tout ne s'est résout pas avec plus de policiers ou plus de forces de répression, bien au contraire. Là, oui, c'est inquiétant, en fait, euh, de voir la France qui a toujours ce réflexe sécuritaire sans réfléchir à d'autres euh, manières de faire. Et par exemple, l'instrumentalisation de ce qui s'était passé au Stade de France euh, l'année dernière, le montre, mmh. où ils ont mis des policiers qui ont fait n'importe quoi, alors que gérer des foules, gérer euh, des sorties de stade, euh, c'est un savoir-faire, c'est un métier. D'ailleurs, ça fait toutes les semaines. C'est euh, de la signalétique, c'est euh, euh, une bonne organisation des personnes. Donc il y a toujours des manières euh, alternatives que juste euh, réprimer, mettre la, la présence policière. Et l'avenir nous le dira si euh, c'est milliers et ces milliers de policiers dans Paris vont vraiment servir à quelque chose, ou en fait, et ce qui est souvent le cas quand on parle de nos sujets, on ne parle pas vraiment de sécurité, mais de sentiment d'insécurité, et on pense que c'est surtout cette démonstration de force faite pour rassurer, et il n'y a jamais de preuve, il n'y a jamais de démonstration vraiment qui est faite sur est-ce que ce qui est proposé par le gouvernement, que ce soit de la surveillance algorithmique ou plus de policiers, est-ce que ça sert vraiment à l'objectif poursuivi, ou est-ce que c'est juste voilà, des manœuvres politiques, politiciennes, pour rassurer et pour ne pas avoir à rendre de compte ensuite. – Et en précisant que le, le pouvoir annonce 2800 policiers et policières fraîchement euh, diplômés de l'école de police euh, en plus ce prochain mois. – En quelques mois, quoi, les formations okay. express, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on pourrait dire qu'il bah, qu faudrait quand même moins de policiers enfin ?– Alors tout dépend de là où on se place. Pour en faire la lecture, Alors, la sécurité est un enjeu important mmh. et sérieux, l'assurer pour toutes et tous est forcément primordial. Sauf que, rappelons-le, trop souvent, euh, la police peut elle-même faire partie du problème, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre régulièrement calamiteux ou encore dans les cas, dans le cadre euh, de, des trop nombreuses violences policières documentées depuis mmh. des années et qui euh, relèvent là d'un problème interne, systémique bien plus large. Cela soulève évidemment tout un tas de paramètres, comme par exemple la formation des mmh. agents et agentes. À côté de ça... On peut dire euh, qu'il y a aussi des chiffres, des chiffres avancés par le ministère, par, euh, notamment de l'Intérieur, mais aussi l'UNES euh, qui en fait partie, qui attestent, par exemple, on le voit à l'écran, d'une baisse de 28,8% des vols avec violence ou encore des violences physiques dans les transports euh, en commun qui, selon le préfet, reculent de 27%. Alors, ce n'est pas négligeable, évidemment, vu comme ça. Mais encore faut-il définir euh, ce de quoi on parle quand on parle de violence. Les vols, par exemple, à l'étalage, étant en hausse depuis déjà plusieurs mmh. mois, euh, en parallèle de l'augmentation bah, de la précarité sur fond d'inflation. Le débat est donc plus complexe que de simples courbes mmh. et chiffres abstraits, évidemment. Aussi, pour finir, Laurent Nunes a dû reconnaître, dans les colonnes du journal du quotidien parisien, que perdurent, malgré l'arsenal répressif et policier, les violences faites aux femmes un défi parmi d'autres que la matraque ne pourra pas résoudre comme un coup de baguette magique. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui reprend donc une chronique que j'avais donc écrite et euh, présentée en direct sur le plateau du Média cette semaine. Bien sûr tu peux suivre mon travail là-bas, le travail de mes collègues aussi sur le tv.fr sur la chaîne YouTube du Média et si tu le désires aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, j'ai mille choses à te dire puisque la chaîne a beau être en pause en ce moment, tu dis moi, ralenti dans sa production, je peux pas être partout, et eh bien elle n'est pas morte pour autant, je continue à faire des vidéos, des shorts, etc. régulièrement et puis on ne sait pas de quoi demain peut être fait alors abonne-toi à cette chaîne YouTube aussi, à mon compte Twitter, mon compte Instagram, bref là où tu euh, es le plus à l'aise et moi je te dis à très bientôt puisqu'on a encore mille choses à se dire, ciao